Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire euh, Qu'est-ce qu'on a été déverrouillé comme ressource euh, est... En fait, qu'est-ce qu'on a remis en place Qu'est-ce qu'on a mis à jour au niveau de la structure Alors, on a été pas mal sur l'affirmation de soi, euh, le rapport au, euh, le rapport à l'extérieur, à l'autorité parentale. Donc, En gros, le groupe, il est en, en mode « je cherche la solution à l'extérieur » et j'évite d'avoir une autorité à l'intérieur. Donc, euh, on essaye de contrôler notre, notre rapport à l'autre, comment En se contrôlant soi-même et en contrôlant des aspects de soi qui n'auraient pas forcément sa place au sein, euh, sein d'une relation avec quelqu'un, au sein d'un collectif comme la famille ou la société. Euh, sachant que le repère à l'extérieur, euh, comme je l'ai dit, on, on cherche les réponses à l'extérieur, euh, et donc ça signifie forcément se renier quelque part. Et le groupe, on a plus tendance à. Donc, le groupe de ce soir, on a plus tendance à renier son plaisir, son autonomie euh, et sa liberté d'agir. Donc, ça, c'est bon. Euh, donc, dans, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est la même chose. Donc, chez les hommes, on est sur une tendance de. Euh, euh, je dois tenir un rôle dans la société et prouver que je suis fort. Euh, dans, la, dans la notion de féminité chez les femmes on est plus sur un, une notion sur une logique type euh, j'ai peur d'aller à l'extérieur et je m'enferme mmh. à l'intérieur à, à donc sachant que chez les deux il y, y a cette notion d'image de, euh, de soi qui a, été prépondi, qui a été vraiment prioritaire chez tout le monde dans euh, toute la soirée, c'était incroyable. Euh, la notion d'image de soi est euh, au niveau, c'est divin. En fait, je ne dois absolument pas toucher à l'image que j'ai de moi. Pourquoi Parce que ça code mes relations aux autres, parce que les autres perçoivent cette image, ils ont une image de moi que je dois respecter. Donc c'est un code moral, une loyauté issue de l'arbre familial que je tente de respecter à tout prix quitte à me cracher dessus et à cracher sur ma valeur personnelle. Et donc, en gros, euh, ouais, et donc, au niveau d'ailleurs, au niveau familial, on n'en a pas trop parlé, mais euh, c'était euh, en sous-jacent toute la soirée. Donc, loyauté au niveau de la famille. Euh, et donc, euh, l'arbre familial code la peur de l'autre. C'est-à-dire qu'on qu adhère à la croyance familiale, que l'autre est dangereux pour soi. Pour, dangereux pour la famille. Et ça code, et ça renvoie à une autre information, ce qu'on se met en fusion dans la famille. On refuse d'avoir sa propre place, euh, de se reposer sur soi, et de prendre le temps de rentrer dans une... Euh, de prendre le temps dans un, de rentrer dans le processus de découvrir qui je suis, à travers mes actions, à travers mes frasques, à travers euh, mon positionnement, à travers mes joies, à travers mes peines, etc., euh, une ou deux excuses qu'on a c'était euh, je refuse de blesser les autres euh, alors, les repères familiales sont, sont des repères rigides donc c'est du mental on s'enracine dedans de manière prioritaire pour éviter de s'enraciner dans dans notre expérience personnelle en tant qu'individu donc c'est soit ouais donc ça crée de tendance en gros Soit je respecte, je me respecte et je respecte mes limites et je suis fidèle et loyal envers moi-même. Soit je respecte l'autre. Mais du coup, euh, si je respecte l'autre, je ne me respecte pas. Si je ne me respecte pas, je ne respecte pas l'autre. Enfin, je crois que vous voyez le tableau à peu près. Euh, la clé de tout ça, en gros, c'est bien la notion de processus, de plaisir. Euh, ah, il y la notion de bestialité, qu'on a vu à la fin avec, euh, avec Laurent. Donc du coup, euh, la bestialité, c'est une notion euh, d'accepter de dominer l'autre. Donc je sais que ça... Euh, dès que je dis le mot dominer ou domination, tout le monde, euh, tout le monde claque des dents, j'ai l'impression. La notion de domination, c'est euh, d'accepter de se découvrir dans l'action, dans nos relations et, et d'accepter cette, cette logique que l'être humain et qui je suis en tant qu'être humain est une boîte surprise je ne sais pas ce qui va se passer Je ne sais et ça c'est une clé je ne sais pas ce qui va se passer à l'extérieur parce que je peux pas contrôler les relations ce qui se passe, les situations et je ne contrôle pas l'intérieur, je ne sais pas ce qui va se passer à l'intérieur parce que eh ben, je ne peux pas contrôler le contenu de qui je suis, je ne peux pas prévoir ma prochaine pensée ma prochaine émotion, ma prochaine tendance, ma prochaine idée ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Donc en fait, on crée de manière factice un monde euh, merveilleux ou merdique, ça dépend des personnes, pour éviter de voir que je ne contrôle rien de ma vie. Et que la seule liberté, sachant que la liberté, c'est la, la thématique globale de la soirée, ma seule liberté, c'est de savoir comment je jongle avec ce, que de, avec ce que je découvre de moi au fur et à mesure où j'acte, où je fais des choix. Et ça, c'est une notion que j'ai vue avec Lorraine, du coup, c'est la création de réalité. On ne contrôle pas la création de réalité, on la découvre. Euh, et sachant que créer sa réalité se fait toujours à partir de qui je suis, du contenu de l'être humain que je suis. Et que le groupe, du coup, dans la création de réalité qui inclut dans l'énergie du groupe de ce soir, forcément, le rapport à l'autre, il y a des stratégies de manipulation, des peurs de rentrer en relation, et autant de, une envie de rentrer en relation. Et ça, c'est quelque chose de central. Avec les notions d'attente, euh, espérer que l'autre me comprenne sans, sans que je parle, sans que j'exprime le contenu de qui je suis, etc. Alors, sur ce, on est bon. Je vous souhaite euh, une bonne soirée.